Le cinéma aime raconter des histoires complètement folles. Surtout quand elles se basent en partie sur du réel et qu'ainsi elle renforce l'immersion du spectateur. On a souvent eu de nombreux exemples au cœur du 7 art de cette idée, de cette conception souvent cohérente et même purement et simplement logique de comment amener une aventure à devenir encore plus imposante et juste que ce qu'elle n'y paraît, avec des cinéastes cherchant à montrer une aventure qui dépasse un personnage ou un récit si imposant et sortant tellement de l'ordinaire que l'on ne peut s'empêcher de l'imaginer comme fabulé alors que non. Souvent le cinéma a aimé nous rappeler à l'ordre, nous rappelant que l'histoire de l'humanité est bourrée de héros cachés dans l'ombre qui ne demandent que le brio d'un grand auteur pour parvenir à trouver un brin de lumière et ainsi se poser devant nous comme les témoins essentiels et logiques d'une époque dans laquelle ils ont réussi, parfois avec justesse, parfois avec obstination et même avec une farouche conviction, à mettre en lumière quelque chose qui ne leur semblait pas juste. Et c'est souvent comme cela que l'on pose un grand personnage de septième art, comme un héros d'un instant, mais un grand héros quand même. Et le long métrage ici présent a su en imposer plusieurs, mais a surtout mis en scène avec brio un combat de David contre Goliath. Un film devenu quasiment instantanément pour certains, un classique du cinéma moderne, une œuvre parvenant à cristalliser dans un petit écrin de velours, le combat d'un groupe d'hommes face à un personnage historique unique en son genre, un baron de la pègre qui avait réussi à faire de la ville de Chicago son Rome moderne, dominant chaque aspect de celle-ci et ne laissant qu'une poignée de braves chevaliers tentant de le destituer de son trône et rendre la justice au peuple. En 1987, Brian De Palma livre au 7 art Les Incorruptibles. Un film que certains ont simplement tendance à voir comme un bon film de De Palma, mais que personnellement je considère comme un monument de créativité et de conception cinématographique, parvenant à être non seulement une œuvre historique rendant justice à Elliot Ness et sa bande contre Alphonse Capone, mais en plus de cela se permettant par là même d'être un long-métrage rendant avec brio hommage au cinéma, en réussissant à s'ancrer non seulement comme la modernisation d'un cinéma noir américain grandiose, mais devenant avant tout une grande épopée humaine, vibrante et forte. Bren de Palma nous embarque dans une aventure romanesque et épique, emportée par une bande d'irréductibles policiers. Si l'on retient le long-métrage, c'est avant tout parce que David Mamet a su donner à l'histoire de Ness des relents purement et simplement cinématographiques. Sans jamais chercher plus que cela à abuser de la forme de son récit, l'encrant simplement à merveille dans une époque forte de l'Amérique, construisant puis déconstruisant des figures mythiques, parvenant à faire évoluer son aventure dans une direction surprenante, mais surtout réussissant, ce pari fou, de jouer sur une ambiance à plusieurs tableaux. Bref, l'auteur américain sait comment nous passionner pour son récit. On se sent touché par le parcours de ces personnages, par la douceur presque naturelle de leur caractère, et par le brio avec lequel ils cherchent à rester fidèles à des idéaux qui leur semblent personnels, mais qui sont avant tout humains. En ce sens, cette scène terriblement déchirante, où après un fiasco dans une première descente, Ness voit la mère de la jeune fille morte dans l'ouverture venir le remercier de tout tenter pour chercher à rendre justice à sa fille, personnellement cette scène me déchire, et me rappelle à quel point le scénario de Mamet est juste, et frappe là où cela sonne comme nécessaire. Générer une émotion forte pour impacter le spectateur et rendre cette quête humaine avant de jouer sur les pics. Un scénario qui sonne comme purement et simplement logique si l'on choisit de le voir comme une fresque à hauteur d'homme avant d'être une fresque héroïque. Brian De Palma, vous le savez peut-être, est un cinéaste qui a toujours poussé l'esthétique dans ses retranchements, quitte à peut-être parfois atteindre certaines limites. Mais au cœur de ce métrage, même si ce n'est peut-être pas son œuvre la plus imposante d'un point de vue graphique, on ne peut s'empêcher de se sentir fasciné par le brio avec lequel il emmène cette œuvre, qui traverse littéralement le monde du cinéma et qui réussit à rendre non seulement justice à ses héros, mais leur donne une envergure visuelle rare de Palma fait passer son récit d'un Chicago rappelant un cinéma noir des années 30 et 40 pour ensuite nous emporter dans une épopée chevaleresque convoquant le western spaghetti mais aussi celui de la John Ford pour glisser ensuite de manière extrêmement futée vers un hommage au grand Sergei Eisenstein au cœur d'une séquence d'escalier dans une gare devenue culte. Bref, ce film est un voyage dans le temps cinématographique tout simplement rare, qui m'a donné de tels frissons que rien qu'en vous dictant ces lignes, ceux-ci sont en train de revenir me rappelant à quel point cette œuvre marque par une finesse de composition qui cherche à convoquer une émotion et un ressenti avant tout à fleur de peau pour le spectateur. C'est splendide à voir, encore plus à revoir, tant on sent que De Palma sait comment jouer avec nous et nous embarquer à fond dans son aventure sans en faire trop. Prouvant que Brian De Palma est un cinéaste qui maîtrise son cadre et qui dans la foulée lui donne une puissance et une justesse esthétique. Et si le long métrage est aussi bon, c'est parce qu'Enyo Morricone a su donner une bande originale aussi puissante que l'esthétique du film, comme à son habitude j'ai envie de dire. On ne peut tout simplement pas parler de ce film sans évoquer la bande originale majestueuse qu'un certain Ennio Morricone a composée pour le cinéaste américain, parvenant non seulement à donner un véritable caractère à ce métrage, mais sachant surtout comment mixer les genres et les styles pour donner un vrai cachet au film. Pensons à ce thème de Capone, qui pourrait sonner comme un tantinet extrême, mais qui réussit à donner une telle puissance à cet antagoniste et à grossir ses traits juste comme il faut. Pensons à cette fantastique composition représentant l'arrivée à cheval de nos héros dans cette prise d'assaut sur un pont, tout simplement magnifique, donnant un souffle aussi épique que magique à leur action, qui est pour moi la grande réussite musicale de ce métrage pour Morricone. Et pensons tout simplement à ce thème, intemporel, qu'il a donné à ce film, qui place un ton tout simplement génial dès les premières minutes, comme si l'on savait déjà que l'on allait rentrer dans un univers sortant de l'ordinaire et apportant son lot de surprises. C'est un grand moment de composition, pour un grand compositeur, qui donne tout ce qu'il a pour toucher du bout du doigt la grâce du geste de ses hommes et la puissance de leur épopée. C'est tout simplement génial à écouter, même tout seul, et ça donne de ses frissons Si le long métrage est aussi facilement rentré dans la légende, c'est également par le biais de ses interprètes tous plus convaincants les uns que les autres. Charles Martin Smith, tout simplement extraordinaire et extrêmement attachant dans le rôle d'Oscar, apportant une douceur et pourtant une justesse de composition à son personnage qui me donne encore des frissons lors de cet assaut sur le pont. Andy Garcia, superbe dans le rôle de George, attachant mais également imposant par sa maîtrise des armes, joue à merveille le petit rookie qui se retrouve avec plaisir au cœur de l'action à peine sorti de l'école de police. Sean Connery, éblouissant pour sa performance de Malone, donnant lieu à une interprétation qui lui vaudra d'ailleurs un Oscar, largement mérité, en soi dit en passant, et surtout qui lui a bien permis de péter en deux son image de James Bond qui lui collait encore à la peau. Robert De Niro, dans le rôle d'un Al Capone, caricatural, mais génialement interprété par l'acteur immense qu'il est, surfant un poil sur son interprétation de Don Corleone dans la deuxième partie du Parrain, sans pour autant lui faire totalement écho. Et surtout, Kevin Costner, tout simplement magique dans le rôle d'Eliot, apportant tellement au personnage qu'il semble voler au-dessus de tout le monde tout du long du métrage par une performance légendaire. Un casting immense, des acteurs qui se donnent à fond pour leurs personnages, tout ce qu'un grand réalisateur peut demander pour faire un chef dœuvre Il m'a fallu du temps pour découvrir ce gros morceau de cinéma. Peut-être un peu trop. Mais je peux vous assurer que lorsque je l'ai découvert, j'ai tout de suite regretté de ne pas avoir eu plus de curiosité de le voir avant tant le long métrage de Brian De Palma est devenu un de ces moments de cinéma que j'ai envie de régulièrement voir encore et encore et qui je pense est en train de devenir un de mes films préférés de tous les temps ne cherchant jamais à grossir les traits de son récit, se reposant sur une aventure folle et rocambolesque, tout autant que magnifique et imposante, le réalisateur américain nous embarque dans une fresque moderne tout simplement folle, parvenant à être tout aussi épique que romanesque, tout aussi créatif que sensible, bref, on est face à un morceau de cinéma que personnellement j'ai envie de considérer comme un chef dœuvre essentiel. Une œuvre magistrale, maîtrisée d'une main de maître par un cinéaste qui sait exactement dans quelle direction l'emmener, dans quelle direction acheminer ses acteurs et dans quelle direction propulser au mieux son récit pour lui donner un impact fort sur nous, spectateurs, et nous marquer profondément à jamais. Un grand morceau de cinéma, immersif et esthétique, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir si vous l'avez déjà vu.